Hello tout le monde, Off2bis est de retour. On est en direct du lac de Tahal, derrière moi et c'est un nouveau vlog qu'on vous propose aujourd'hui. Let's go Cette semaine, on a pu quitter enfin Manille après plusieurs mois de confinement et on vous promet un vlog. Volcanique et explosif. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, Noël prêt pour l'aventure. Vous allez voir, on va dans un endroit exceptionnel, symbolique. Le volcan Taal. Volcan Taal, pardon. C'est le plus dangereux du monde, et c'est à cause de lui qu'on a fait une Paris au mois de janvier, puisqu'il avait, euh, il avait, il était en éruption euh, au mois de janvier, si vous vous en souvenez. Et euh, voilà, donc c'est un petit peu un petit clin d'œil de venir ici. Euh, le, comme première sortie après le, le, le lockdown et le confinement. Première fois que nous quittons Manila depuis euh, le mois de, de janvier. Et donc là on quitte Métro Manila et on va s'engouffrer dans Luzon. Loin ouais, du béton de Manille. Bon, On arrive à la fin de la première étape de notre euh, parcours en taxi. Et là on va essayer de trouver un deuxième taxi pour euh, rallier euh, et là, à mon avis, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on va falloir un taxi ici. Il mieux du pas Finalement, on a demandé au monsieur de nous, de nous conduire jusque là. Il a bien voulu, on a rajouté un peu d'argent et il va nous conduire jusqu'à l'hôtel. Donc euh, voilà, ça on se prend pas la tête à trouver un deuxième taxi. Et donc euh, normalement, dans 20 minutes, on est, on est à l'hôtel. Il y a quand même des molles partout aux Philippines, a encore un moule ici, un grand en plus. Et on est en plein milieu de la campagne et il y a des molles partout. Ici c'est mmh. en taverne. Le volcan est là. Très impressionnant. Quelques infos sur le volcantal. C'est un des plus dangereux du monde, il faut le savoir. Euh, on est dans, vraiment dans une zone à risque ici. Euh, nous sommes dans ce qu'on appelle la Saturne de Feu, hein, qui est cette euh, zone euh, très active au niveau euh, sismique, donc au niveau tremblementaire, mais aussi au niveau volcanique. Euh, donc Saturne du Feu du Pacifique. Euh, et c'est un des plus dangereux du monde. Je rappelle, il y a eu une éruption. En tout cas, il était en éruption en, au mois de janvier. Et il y a eu des milliers de personnes qui ont été évacuées de la région euh, parce qu'on pensait sincèrement qu'il allait exploser. Il n'a pas explosé finalement, mais euh, on a eu très très peur. Il faut savoir que la dernière éruption du volcan datait de 1977. Le volcan est assez particulier puisqu'en fait, il est au milieu d'un lac. Et il y a à l'intérieur du, du volcan un lac, donc euh, il y a deux lacs en fait. Et donc c'est assez rare euh, au niveau mondial, c'est un des rares euh, volcans de ce type. Belle vue, non hein. C'est génial la vue. Hein. On se croirait un peu en Autriche, mais non, nous sommes bien aux Philippines. Et là, au fond, vous avez le volcan Taal. Et en effet, on voit les, les dégâts liés à la à l'éruption la, de, de janvier. Hein. Le paysage a complètement été modifié à cause de, des événements de janvier. Alors la chambre, c'est superbe un bel Opel, avec une grande télé. Euh, on est au sud de, de Manille, on est à 100 km plus ou moins de, de Manille et c'est un endroit très très très joli on va vous montrer ça en image dans ce vlog c'est un endroit très reposant on a pris un bel hôtel, c'est le Twin Lakes Hotel qui surplombe le lac et le volcan et on va rester ici trois jours et découvrir un petit peu cette, cette très belle région alors vous voyez en bas il y a notamment des vignes ici, des vignes, on cultive le raisin donc c'est assez particulier comme hôtel vous voyez, on est vraiment... En... on surplombe les vignes et le lac et le volcan au bout. Alors c'est une région où il y a beaucoup de gens de Mani qui viennent le week-end se reposer et profiter un petit peu de la nature parce que c'est vrai que 6 mois, enfin nous ça fait depuis janvier que nous sommes à Mani, on n'a pas quitté la ville à cause forcément du confinement. Donc ça fait du bien un petit peu de respirer, de prendre l'air et d'être un petit peu dans, à la campagne. Petite sortie, on va aller manger pas loin de l'hôtel. C'est vraiment très joli ici, très très joli. Ambiance pas loin, chez les voisins. Trouver trouvé un resto, je sais pas ce que c'est, la crêperie. Apparemment on mange des bonnes crêpes, regardez. C'est un peu comme une station de vacances ici, hein. c'est vraiment pour les vacanciers. Il y a pas mal de gens qui viennent ici passer le week-end de Manille, qui viennent ici passer le week-end. Donc euh, c'est un peu, c'est vraiment sympa comme ambiance. On a déjà les champs de Noël ici aux Philippines. Hein. Là c'est parti, ça fait déjà un mois et de demi que Noël est là. Ça dure plus ou moins 4 mois chaque année la Noël est ici aux Philippines. Alors, on a une vue terrible ici, euh, donc on est au restaurant la crêperie sur euh, le pour le camp à nouveau, et sur notre hôtel, qui est juste en bas. Il y a un côté un peu alpin, je sais pas, c'est très étrange. Hein. Puis le resto ici, est tout, tout est en français, c'est marrant. Oh, crêpes ouais. Miam, miam Des crêpes. Ah Ouais, carrément, des crêpes salées. Hein. Au sarrasin, waouh c'est comme on est en Bretagne. De toute façon on trouve de tout aux Philippines, il faut, pas, il faut un peu chercher mais il y a, il y a moins de, de manger tout. Tout ce qu'on veut on trouve, il faut connaître. Ça fait du bien un petit peu de nature, un peu, un peu sortir de mamie, parce que mamie ça c'est euh, bon. J'ai pris des pâtes euh, avec la truffe et le saucisse, Noël il a pris une, cr une crêpe, crêpe lyonnaise. Et nous l'avons aussi une salade lyonnaise. C'est ça C'est salade lyonnaise aussi, non Euh. Je sais pas. Je crois. Bah, bon appétit Ça a l'air bon. bon. Ça a l'air très très bon. Oui, il y a même des. On dirait des oignons confits. Très très bon. Ça, c'est bon, non Très très bon. Mmh, c'est des bons produits, hein limite, tu as à des soeurs À, de, à, de, à des pour... Euh, ouais, Trouturer. Bon, on, va, on a trouvé notre ouais. restaurant pour les deux prochains jours, je pense. Mmh. Attends, je vais voir jusqu'au bout. Ah oui, encore... Ah ouais non Ouf Waouh Non, viens voir C'est immense Ouf bon, C'est immense hein. C'est quoi ce truc C'est énorme T'as vu la... les portes Le soleil se couche sur le volcantal. Et demain matin, je vais quand même essayer de me lever pour voir le lever de soleil parce que je pense que ça risque d'être d'être joli. Petit déjeuner, Noël à froid. C'est vrai fait hyper froid et là, regardez là, dehors, il fait très très l'air très moche. En fait, pour le moment, c'est une dépression tropicale qui s'appelle pepito, qui donne un super temps, comme vous le constater Si j'ai pris un mois j'ai pris un, un déjeuner... Euh, continent, euh, Américain, pardon. Enfin, c'est plutôt anglais, mais... Avec du bœuf, et le riz à l'ail, frit. Des fruits. Boile. Le bois. Indispensable au petit-déjeuner, Philippe. Alors il s'est quand même passé pas mal de choses depuis notre dernier vlog qui date, je pense, du mois de, de juillet. On a quand même déménagé puisque nous sommes maintenant dans une nouvelle résidence, un petit peu à l'extérieur de Manille, mais c'est assez sympa, vous verrez. Mon activité professionnelle ici a un petit peu évolué puisque je donne cours depuis le mois de d'août dans une école nationale française ici à Manille. Et Noël, lui, commence lui aussi à travailler, donc euh, à ce niveau-là, on est quand même assez bien occupé et c'est pour ça qu'on n'a pas pu euh, faire d'autres vidéos par manque de temps parce que moi personnellement j'ai pas arrêté pendant euh, 8 semaines à faire mes cours et puis tout se fait ici à, à, en distanciel donc on doit donner des cours via internet via euh, des logiciels je ne vois pas mes élèves je les vois simplement par, euh, par webcam donc ça, ça demande beaucoup de travail et donc j'ai peu le temps de, de me consacrer au vlog pour off to bliss pendant euh, toute cette période là, on va les manger dans un restaurant, dans un jardin, il pleut un petit peu, mais dommage, hein. il y a un cyclone qui arrive, là, mais spéciale dédicace pour ma maman, qui oui. va adorer, je pense, ici. Waouh. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu de soleil, mais bon, ça, ça, ça donne quand même bien, hein. mm -hmm. ça donne très bien. Les fleurs, elles sont magnifiques. Hein. C'est joli. Regardez les, les belles plantes qu'ils ont ici. Ah, ça s'appelle Morning Glory, c'est pas mal, ça. ça, ça, ça... Ça, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est beau hein C'est beau, c'est joli, Noël a bien choisi. c'est dans c'est une... comme dans une serre, en fait, hein. c'est... Ouais, c'est sur le thème des fleurs. Voilà. C'est très original, un restaurant comme ça, perdu au milieu de nulle part, parce qu'on est vraiment nulle part au milieu mm -hmm. de nulle part ici. Et euh, c'est très très bon. C'est une petite salade comme ça, toute simple, mais avec des œufs, des mangues, et une bonne vinaigrette, c'est vraiment très bon. Et ça je sais pas j'ai pas tout entendu ce que monsieur Man nous a dit mais il y a des accompagnements, je pense qu'il y a du fromage mais il y a d'autres choses. Alors c'est assez original parce qu'en fait vous recevez des pâtes et puis vous mettez votre sauce, il y a deux choix de sauce, ça c'est la première version avec du poulet et euh, mangue. Puis aussi des saumons. Somon. Là les deux sauces. Et donc on a droit à deuxi un deuxième passage. Des champignons. Et voilà. Oh, c'est marrant. Ça a l'air très bon. Là, c'est la deuxième sauce tomate bien, bien compotée. Là, ils ont bien cuit, bien longtemps, avec euh, des olives et du pesto à pesto maison qui est terrible, est très très bon. Il y a des capres aussi. Enfin voilà, on va manger ça. Hein. Franchement, la sauce tomate, elle est à tomber, euh, délicieuse, délicieuse. Comme quoi, quand il y a des bons produits et que c'est bien cuisiné, il n'y a pas de secret. Hein. Ça, c'est la cuisine italienne aussi. Hein. Trop manger. Oui, quand même copie, parce que est tout à volonté. C'est ouais. ce très, très, très bon. Et rapport qu enfin, qualité-prix, c'est imbattable. C'est 600 pesos le menu. Ouais. Ça veut dire euh, 12 euros. Donc là, on va en avoir pour 5,2 euros On pas 4 services. Hein. Mm -hmm. C'est top ouais, 5 stars. 5 stars, c'est une recommande. Faut trouver, hein. c'est un peu perdu. Mais, euh... Très joli. Et pour les mariages, ça doit être top. Hein. Ouais. C'est vu le pour les mariages. Voilà, c'est le retour. On est dans un, un autre euh, petit euh, taxi là. C'est un peu différent, mais c'est mieux. C'est sur ces jolies images du Volcantal que je vous quitte et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se retrouve assez vite sur Off J'espère pour de nouveaux vlogs. Et euh, voilà, on lâche pas le projet, on continue à le faire vivre en fonction des possibilités qu'on a au niveau du temps que nous avons parce que, je le répète, les journées sont très chargées depuis, euh, depuis quelques semaines. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, vous savez bien, et puis je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao, ciao ciao tout le monde. Imaginez derrière moi le volcan qui explose, non, j'y crois pas, sincèrement j'y crois pas. En tout cas, euh, non, c'est pas possible.